Voici une illustration du fonctionnement d'un extracteur à contre-courant. On va représenter son fonctionnement sur le diagramme triangulaire et voir le tracé que l'on va effectuer sur ce diagramme. Alors, On reprend toujours le même principe. Donc, On est sur un extracteur à contre-courant, mais on a conservé une solution qui titre à 20 en acide acétique avec un débit de 100 kWh qu'on va extraire avec un solvant pur qui titre à 150 kWh. Alors, à la différence des cas précédents, donc sur l'extracteur le, simple et l'extracteur à courant croisé, ici, quand on est sur un extracteur à, à contre-courant, on doit euh, se donner un objectif sur, euh, par exemple, le raffinat. On peut aussi se donner un objectif sur l'extrait. Et donc là, on va se donner comme objectif que le titre euh, dans le raffinat ne doit pas dépasser 5%. Donc on vous demande de calculer les débits massiques de l'extrait et de raffinat, et puis de donner le titre de l'extrait. Alors on reprend notre diagramme triangulaire, avec sa courbe binodale et ses conodales. On va placer dessus le point qui correspond à la solution d'alimentation, toujours sur le côté du triangle, le point qui correspond au solvant toujours sur le sommet, puisque c'est du solvant pur. On rejoint ces deux points pour tracer la droite d'alimentation, et on va placer sur cette droite d'alimentation le titre fictif en calculant euh, X sigma, qui n'est autre puisqu'on a affaire à un solvant pur que XA LA sur LA plus VA. Donc Si on fait le calcul, on trouve que ça fait un titre fictif de 8%. Et donc on va placer le sigma euh, sur euh, la droite d'alimentation pour un titre en soluté de 8%. Alors ensuite, on va positionner le point qui correspond à l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, ce point représente le raffinat, donc on va le placer sur la courbe binodale et on va le placer pour un titre de 5% puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé euh, sur ce raffinat. Et ensuite, il va suffire de rejoindre donc, ce point qui correspond euh, au raffinat, le, titre, le point qui correspond euh, au point fictif sigma, et de prolonger euh, cette droite jusqu'à la courbe binodale pour récupérer la valeur de Y1 ici. Donc l'intersection entre la droite qui rejoint les deux sorties, donc qui passe par sigma, et la courbe binodale nous donne la valeur du titre Y1, qu'on va pouvoir lire, il est égal à 9,5% si on regarde précisément ce tracé. Alors, on pourrait se poser la question de ce qu'il adviendrait si on avait choisi comme objectif un Xn à 10%, et non pas à 5% comme on c'est donné dans l'énoncé. Et donc, dans ce cas-là, eh c'est le même tracé, hein, le même point fictif, puisque l'alimentation n'a pas changé. Et on aurait un Y1 prime qui serait euh, un peu plus faible. Euh, donc, vous voyez qu'il y a à peu près à 7,5% ici, euh, si on se fixe un objectif sur le raffinat qui est à 10%. Alors, revenons à notre énoncé d'exercice. On demandait aussi de calculer les débits euh, donc d'extrait et de raffinat qui vont sortir de notre extracteur à contre-courant. Alors on va écrire un bilan global euh, donc sur cet extracteur à contre-courant. Donc on a ln plus V1 qui est égal à La plus Va. Donc ici, bon, j'ai mis les sorties à gauche, ce qui n'est pas forcément l'habituel, mais enfin, ça revient au même. Hein. Euh, donc les deux sorties, euh, le raffinat et l'extrait, ln et V1, et puis les deux alimentations, la solution et le solvant, La et Va. Et puis, on peut faire le bilan en soluté. Et donc, cette fois-ci, on va avoir un XALA plus 0, puisque le, il n'y a pas de soluté dans le, dans le solvant, égal à XNLN plus Y1V1. Donc, en fait, par substitution... Euh, par exemple, on va euh, expliciter la valeur euh, soit de ln, soit de V1 et on va le réinjecter euh, à ce niveau-là. Donc on va récupérer par exemple ici l'expression de ln qui est xa XALA moins Y1LA plus VA sur XN moins Y1. Euh, donc si on fait le calcul, on va trouver que ça fait 83 kWh donc, par rapport à euh, notre débit de solution d'alimentation qui était à 100 kWh. Donc on voit que le raffinat a euh, un débit sensiblement plus faible euh, que le, la, sol le, la solution d'alimentation. Et puis bah, on en déduit euh, V1 qui est le complémentaire hein, par rapport à, à ce bilan-là hein, euh, pour récupérer la valeur de V1 qui est à 167 kWh, euh, donc lui évidemment il a augmenté forcément euh, puisqu'on était à 150 kWh sur le solvant et donc on passe à 167 euh, au niveau de l'extrait alors on peut aussi calculer le rendement euh, donc à partir de ces valeurs, donc le rendement qui est donc euh, par exemple XALA moins XNLN sur euh, XALA et donc on trouve un rendement qui est à 79% euh, sur cet exemple donc voilà comment à partir du tracé sur le diagramme triangulaire et puis de quelques calculs on peut pouvoir on va pouvoir déterminer sur un extracteur à courant croisé en s'étant donné un objectif sur le raffinat déterminer le titre de l'extrait et les débits à la fois de l'extrait et du raffinat